corps de ce roman il est il est pluriel il est pluriel dans l'espace et dans le temps euh, puisque c'est un roman qui euh, fait alterner euh, les années 60 qui fait alterner un futur proche mais qui a quelques années ballard disait j'écris avec un quart d'heure d'avance mais c'était voilà à propos de la de, de la science fiction d'anticipation et puis qui va aussi se projeter au début, à la fin du roman, dans un futur très lointain, mais en fait, il couvre donc, ne serait-ce que pour ça, le décor, il, le décor temporel, il est, il est pluriel et euh, le décor spatial euh, également, euh, puisque Vivonne, qui est le personnage principal, mais qui est qu'on ne voit jamais ou pratiquement jamais. Euh, Vivonne, euh, comme on suit, son, on suit son existence, ce qui n'est pas évident puisqu'il a disparu euh, en 2008, euh, on le, on évoque sa jeunesse, enfin son enfance même, euh, son enfance à Rouen, euh, sa vie à Paris, puis son errance à travers la France, puis sa disparition. Euh, alors, qui va se jouer On peut le dire, c'est pas ça vient assez vite, qui se joue du côté de, de la Mer Égée. Et puis le, le également dans les dans les dans les décors, on va aussi euh, traverser. Euh, on va aussi se trouver à dans le futur proche, à la fois à, à Paris et un peu dans toute la France, puisque Paris. Euh, c'est une des premières scènes du roman et dévastée par un, un typhon parturant meurtrier. Et euh, ce typhon parturant meurtrier en plus euh, se, euh, a pour conséquence très rapide une espèce de décomposition mais qui était latente euh, de l'ensemble de, de la France qui se retrouve euh, théâtre d'affrontements de, de différentes milices euh, euh, religieuses, politiques euh, qui s'affrontent alors qu'un pouvoir central qui lui-même était un pouvoir autoritaire devient de plus en plus faible. Donc on a cette, cet environnement là aussi. Moi, je pense que je ne suis, suis pas tout seul. Euh, je tiens à dire en même temps que le, le, le, le livre a ses aspects sombres, qui sont effectivement la peinture d'une décomposition possible, d'un effondrement possible, euh, au ralenti, euh, à travers justement ce que j'appelle, ce que un des personnages appelle la balkanisation climatique, c'est-à-dire que euh, les ravages du climat, plus euh, les inégalités sociales, plus les régimes autoritaires font que finalement euh, tout le monde commence à être, euh, c'est la guerre de tous contre tous, euh, sur fond de, des ordres climatiques. Donc ça, c'est très sombre, mais tout tout au long du roman, et finalement peut-être dès l'enfance de, de Vivonne, euh, sont semées euh, des espèces de poches de lumière euh, qui amènent, qui, qui à travers la poésie de Vivonne, la poésie qu'il écrit, euh, puisque je mets d'ailleurs la liste des œuvres complètes à la fin du, du roman, euh, à travers la poésie de Vivonne, apparaît un autre monde possible et euh, ce monde commence à se construire, et parmi les gens qui inspirent des communautés comme ça, se trouve ce poète pourtant quasiment inconnu qu'est Vivonne, comme inspirateur de ces communautés qui commencent à, à se créer en marge de cet effondrement, et qui se créent sur des bases qui sont de base de fraternité, d'égalité de, de, et, de, et de douceur, puisque même le nom final de, de l'utopie entrevue par Vivonne dans ses poèmes s'appelle « La douceur » avec un D majuscule. Effectivement, le roman, est, le roman euh, a cette euh, particularité, Enfin, j'ai voulu qu'il ait cette particularité, qui est que euh, le personnage principal est absent. Il est présent en creux. Euh, on ne connaîtra de euh, sa vie que ce que pourront en dire d'autres. Et c'est euh, en fait la recherche d'une... Il y a une espèce de dialectique entre l'absence et la présence. Il y a plein de gens qui l'ont vu, et puis, euh, en même temps, euh, on ne sait pas où il est. Euh, on pourrait penser une forme de métaphore euh, christique, d'une certaine manière. Euh, c'est voulu. Plusieurs fois, il y a des remarques sur les tombeaux vides... Dans le, dans le roman. Alors les trois protagonistes, pour y revenir, il y a euh, Alexandre Garnier. Alexandre Garnier euh, a été l'ami d'enfance euh, de Vivonne, d'Adrien Vivonne, et puis euh, il est devenu son éditeur, mais il y a euh, eu, euh, en fait, euh, Garnier est un personnage qui a un personnage un peu en, plus qu'ambigu euh, dévoré par une culpabilité au début du roman qui est lié au fait que, tout en étant l'ami de Vivonne, il en a toujours été euh, follement jaloux, jaloux à la fois du fait qu'il soit poète et que lui il soit un écrivain qui, qui, euh, qui n'y arrive pas en tant que tel, qui euh, devient éditeur, euh, qui édite Vivonne, mais qui édite Vivonne pour d'une certaine manière mieux l'étouffer. Et à partir de ce moment-là, cette culpabilité qui le dévaste va le pousser, alors que tout s'effondre autour de lui, autour de tout le monde d'ailleurs, va euh, le pousser à euh, tenter d'écrire une biographie de son ami. Euh, une partie du roman est cette tentative d'écriture d'une biographie. Puis deux autres voies alternes. Une euh, qui est euh, une jeune fille, euh, une jeune femme, chimène ou chimère, ça dépend de qui, euh, qui l'appelle. Cette jeune fille, on ne sait pas qui c'est. On la voit simplement, elle est issue d'une très bonne famille. On la voit simplement, enfin on la voit simplement, on la voit combattre. Et c'est à travers elle que je montre justement la violence de la décomposition et de cette espèce de guerre civile euh, qu'il y a en France. C'est Elle, elle est combattante dans une des milices. Euh, elle est... Euh, elle parle, elle, elle parle à la première personne, tous les personnages d'ailleurs du roman parlent à la, à la première personne. Et euh, bon, Chimène, je ne vais pas non plus révéler ce qu'elle ce que, ce qu est in fine. Et puis également une autre voix, une troisième voix, qui est celle de, de Béatrice. Et Béatrice a été à un moment, Béatrice est une bibliothécaire dans une petite ville du Limousin. Perdu dans la Haute-Vienne, euh, une ville qui s'appelle Doncières, qui n'existe pas sauf, euh, c'est une, une petite ville à laquelle j'ai pensé, mais j'ai changé son nom, euh, pour le plaisir que c'est un nom qu'on trouve chez Proust, comme Vivonne d'ailleurs, euh, parce que je pense que c'est un roman sur le temps. En plus vivonne et donc béatrice est, est bibliothécaire dans cette dans cette ville tient la tient la petite médiathèque et euh, vivonne vivra avec elle pendant une, une dizaine d'années euh, avant euh, encore une fois de disparaître Non, parce que je ne me prends pas pour le Christ, et puis je pense pas que la poésie que j'écris va, va changer le monde concrètement. Parce que l'idée aussi, c'est que je, je, je vous remercie d'avoir parlé du réalisme du récit. Parce que euh, en même temps, je fais avec le réalisme de ce récit passer une idée euh, presque mystique qui est que euh, quand euh, Rimbaud disait que la poésie pouvait changer la vie, c'est pas une métaphore, c'est à dire que. Il y a des changements réels, matériels, qui se passent. Donc, euh, euh, Vivonne, euh, bien sûr qu'il y a une... Il y a une euh, je pense que c'est le cas pour tous les écrivains, on met de soi dans chacun des personnages. D'une certaine manière, euh, je donne une version idéalisée en bien euh, de moi-même, une espèce d'alter-fiction à travers Vivonne, mais je le fais aussi à travers Garnier avec ses lâchetés, ses timidités, ses lâchetés, ses contradictions euh, son, son voilà, pas il est pas franchement méchant mais il est loin d'être un héros et d'être euh, voilà, mais il est il est, il est, il est parfois euh, très veule et puis à d'autres moments il est, il est il est il est touchant et puis voilà donc c'est c'est euh, c'est c'est un voilà peut-être que je, je suis quelque part entre ces enfin j'ai mis de moi dans ces deux les pires aspects ou les meilleurs aspects je sais pas de moi dans chacun des personnages c'est une construction il euh, y a évidemment des parties euh, des, des, des des parties qui sont euh, inspirées de ma propre euh, ma propre enfance Vivonne est né on est Vivonne et moi nous sommes nés à quelques jours d'intervalle dans la même ville, dans les mêmes conditions euh, dans un accouchement aquatique euh, c'est à dire que c'était euh, bon, c'est moins à la mode maintenant mais ça a été à la mode début des années 60 de manière expérimentale c'est à dire qu'on est dans l'eau euh, on passe directement du, enfin, du ventre de sa mère a une, une espèce de phase intermédiaire dans de l'eau. Et c'était euh, c'était faisait partie de ces méthodes euh, d'avant-garde des années 60, qui venaient du RSS d'ailleurs, et qui, euh, qui était autour de l'accouchement sans douleur, autour de la, de la façon de rendre le moins traumatisant possible la naissance. Je pratique une double activité qui peut sembler contradictoire dans un premier temps, mais qui ne l'est pas du tout à mon avis, qui est le roman noir d'une part, et la poésie. Or, euh, si on regarde un peu, on s'aperçoit que plein de romanciers noirs ont été, euh, ont été des, des poètes, à, à commencer par le père fondateur Edgar Poe, euh, mais je pourrais aussi parler de Brottigan, je pourrais parler de Ron Rash, par exemple, qui est aussi un, qui est aussi un poète. Donc euh, c'est parce que, à mon avis, c'est uniquement, uniquement le romancier noir et le poète, ont ceci en ceci de, de, comme point commun, qu'ils se décentrent par rapport à la réalité. Voilà, Ils prennent la réalité, ils en parlent, mais ils en parlent sous un angle qui n'est pas l'angle propre à la littérature blanche, par exemple. Et, euh, et oui, et effectivement, j'ai essayé euh, que chaque personnage, en plus, corresponde euh, à un un registre de un, un registre un genre presque littéraire qui ce qui fait que on peut on peut on peut sauter de de, de, de, de passage qui seraient propres à la littérature blanche encore une fois moi littérature blanche littérature noire j'ai un peu de, de la frontière me semble de plus en plus floue, et tant mieux euh, disons que pour aller vite Chimène euh, y compris dans l'écriture tous les passages qui con, qui concernent cette jeune femme qui, euh, qui qui part, qui se combat dans une milice sont directement euh, inspirés, compris enfin, inspi sont directement pour moi ce que j'appelle du roman noir, y compris dans une forme d'écriture euh, qui est euh, qui est qui privilégie euh, la violence, euh, mais la violence avec une distance d'humour noir aussi de la part de, de Chimène. Euh, tous les passages qui concernent qui concernent Garnier sont presque euh, euh, de l'ordre du, du discours biographique, pas autobiographique, mais biographique sur euh, voilà euh, l'enquête sur sur du personnage. Mais comme il y a une enquête, c'est presque aussi finalement le roman noir est aussi toujours une forme d'enquête. Et puis vous avez Béatrice euh, qui est euh, qui est euh, elle plutôt effectivement peut-être un personnage de littérature blanche euh, puisque c'est une espèce d'amoureuse méditatrice. C'est une amoureuse, c'est une amoureuse qui est dans la méditation, qui est dans le retrait. C'est par hasard d'ailleurs si, si elle aime si elle, si elle aime Vivonne et que Vivonne va va aussi l'aimer c'est que c'est ils ont en commun de vouloir se mettre en retrait du monde d'être une forme d'éclipse par rapport au monde c'est un thème que j'avais abordé d'ailleurs dans un peu tard dans la saison euh, qui était un, mon dernier roman publié à la table ronde euh, et, et donc effectivement euh, je, je fais aussi le, le... et puis euh, des, des, des, des passages qui sont qui appartiendraient franchement à la littérature fantastique que je f veut faire accepter, précisément parce que... Euh, je je l'ai fait accepter, je pense, à mon lecteur, parce que au, je lui décris les choses, finalement. Je lui décris à côté de ça un quotidien qu qu'il qu connaît, enfin une, une réalité très, très tangible, qui peut être celle des années 60, 70, 80, 90, 2000 et même 2020. Enfin, je veux dire, c'est la période que nous traversons, indique que nous sommes déjà dans un décor de science, Nous vivons déjà dans un... <coughs> Ce qu'on appelle, <coughs> qu appelle une dystopie, mais enfin, je veux dire, c'est la dystopie, c'est maintenant. Enfin, c'était on dit toujours que c'est un futur proche. Non, enfin, j'ai l'impression que euh, un des des, des mois, ce que je me dis, et pas seulement depuis, euh, depuis l'épidémie, mais ce que je, ce que j'ai toujours eu, euh, y compris dans quand j'écris mes romans noirs, c'est que la dystopie c'est maintenant. C'est à dire, tout le monde me dit oui, ça se passe dans un futur proche. Non, je suis désolé, ça se passe maintenant. C'est à dire que par exemple, ce que je décris, ce qui arrive à la France euh, dans la dent vers on va dire 2025. 2026 ce qui arrive en France et, quelques, et des, sont des choses qui se produisent déjà dans, dans toute une série de pays dans le monde donc finalement des situations d'effondrement elles existent déjà ici et marrant à plus forte raison maintenant on s'en aperçoit mais elles elles existent depuis des années parfois des dizaines d'années déjà dans d'autres dans d'autres pays. Moi, je compare toujours ça à un travail d'horlogerie. Enfin, en général, j'aime bien justement euh, euh, jouer, avec des, jouer avec les pièces euh, et puis faire que, par exemple, bon, dans le roman, tout va converger, évidemment. Mais il faut que tout converge, mais pas de manière trop évidente. Il faut doser, euh, pour le lecteur, le fait de s'apercevoir. Quel, quel est le rapport de ces, entre ces personnages euh, Et c'est quelque chose que je fais apparaître progressivement, de même que je fais apparaître progressivement l'acceptation que le, la réalité peut être radicalement autre, grâce à la poésie, par exemple. Sans, sans sombrer dans l'idée de la comédie humaine, c'est vrai que j'ai des personnages euh, euh, alors que ce soit d'ailleurs dans la littérature euh, jeunesse, enfin je précise, c'est ce qu'on appelle maintenant young adult, même c'est plutôt une littérature pour les grands ados en fait. Euh, bon, la douceur, par exemple, est évoquée dans un roman qui s'appelle Loup après tout, enfin une trilogie que j'ai que j'ai publié euh, il y a deux ans, enfin sur les deux dernières années. Euh, bon. En fait, si un lecteur me, me suit un petit peu, <rire> et dans le temps, etc., oui, effectivement, j'aimerais bien qu'il qu se dise, finalement, oui, c'est bien ce, ce monde-là, c'est toujours le même monde euh, qui, est, qui est là, qui est présent, avec des partis extrémistes, par exemple, enfin, euh, des, euh, des, de, des situations de crise, mais aussi à chaque fois, euh, cette, cette idée de... de, de que, que la poésie peut sauver le monde. Dit comme ça, ça fait naïf, mais en fait, j'en suis profondément convaincu. Voilà, cest que ça suppose, c'est pas simplement, quand je dis la poésie peut sauver le monde, c'est pas simplement lire des poèmes ou en écrire peut sauver le monde, c'est que ça, ça induit euh, d'autres façons de voir le monde. Donc, si on voit le monde différemment, on peut peut-être, effectivement, le changer. Avant ça, il faut absolument... Prendre conscience de la noirceur du monde tel qu'il est aujourd'hui. Prendre conscience aussi que même dans cette noirceur, il y a déjà des signes, il y a déjà des formes d'espérance. Rien ne nous empêche de continuer à avoir un certain rapport à la beauté, un certain rapport à l'absence. Essayer de devenir injoignable. Une obsession de Vivonne, comme du personnage que j'avais mis en scène dans un peu tard dans la saison, c'est d'être de, de, injoignable. Vivonne, c'est quelqu'un qui va être injoignable. Le vrai cauchemar aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus jamais injoignables. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui déjà, donc, au sein de ce monde très noir, on peut, on peut essayer d'avoir des techniques d'évitement, de, des, des techniques de retrait. Voilà. Et puis, de toute façon, effectivement, au bout du compte, dans la mesure où, comme je vous le disais, je pense que la dystopie, c'est maintenant, ce qui, ne peut, ce qui peut venir après ne peut être qu'une utopie, assez logiquement. Et moi, je suis absolument pour, euh, et c'est ce que fait, c'est ce que montre l'épilogue du, du roman euh, euh, qui se passe dans un futur très, très lointain. Euh, c'est que euh, je veux réhabiliter euh, le mot utopie, c'est-à-dire y compris dans le roman. Parce que le mot utopie, aujourd'hui, si vous voulez, il est presque synonyme, si on dit de quelqu'un qui sait, il est utopiste, c'est quasiment, euh, ça veut dire rêveur veut dire songe creux ça veut dire quelqu'un qui euh, voilà qui, bon non non non non ça peut être une ça peut être une une construction très très concrète d'une autre façon de vivre